Et jean à a fait de la musique, il va jouer du pipo. Oh, ça va pas être difficile pour lui. Il s'est entraîné toute l'année. I love rock and wall. Sup so, at once the juxtaposed baby. I love rock and roll. So come and take the time and dance with me. Wow! Time and the box, baby. So, come and tag the time and dance with me. Love rock and roll. So... Regarde, oui, c'est le tien, là. C'est bon, t'accompagnes, jean mi je crois qu'il va être content. jean mi tu sais, pipoter du rock